Salut tout le monde, bienvenue à Weedman, capsule numéro 180. Aujourd'hui, je vous fais la review du TWD Balance. Et oui, produit avec CBD, encore une fois un produit de Canopy Grow, Uh, cadeau d'un abonné, on remercie encore Jean qui m'a envoyé plusieurs échantillons de la SQDC et de l'OCS Ontario Cannabis Store, la, les magasins autorisés par le gouvernement de l'Ontario. Donc plusieurs variétés avec CBD, merci à Jean, aujourd'hui c'est uh, TWD, je l'ai déjà ouvert. Euh... <coughs> On a la possibilité d'avoir entre 3 et 13 CBD et entre 3 et 13 THC. Et ici, là, ce que j'ai reçu là, par Jean, 5.5 THC, 9 CBD. <coughs> j'ai euh, fumé hein, ce produit-là hier. Euh, C'est mon deuxième joint. Euh, je le remercie déjà encore une fois, mille fois. Mais j'ai aimé euh, l'arôme. J'aime l'arôme. Pourtant, là, les produits de TWD, Tweed, Canopy, euh, je suis très très très difficile. Puis souvent, j'aime pas euh, le goût de Canopy en général. Euh, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus stickés dans une arôme. Puis on dirait que... Même s'ils ont plein, plein, plein de variétés, j'ai l'impression que. Il y en a au moins 75% là, que c'est un, un style d'arôme vraiment particulier. Puis j'ai l'impression qu'on attribue ça à la fameuse terpène, la cariophilène. Mais là, le goût, les goûts bizarres, je ne le retrouve pas dans cette variété-là de W. Le TWD Balance. Euh, quand on regarde le TW Balance, la variété, c'est quoi le vrai nom? Hein? Parce qu'on sait que c'est des noms commerce, des noms commerciaux, qui donnent là, comme euh, Exo, là, vous savez, là, la Nébuleuse, le Bayou, c'est des noms spéciaux pour la compagnie elle-même. La compagnie, qui, euh, la variété qui y dans le TWD, TWD, ben, c'est compliqué, hein? Ben non, c'est pas toi, c'est tout qui est gelé! C'est pas si compliqué que ça, c'est tout qui est gelé! Écoute, euh, Ce qui est bizarre. Pas ce qui est bizarre. Ce qui est intéressant avec euh, la variété, c'est que c'est mélangé. Puis on a vu avec Winman, euh, on a appelé euh, Organigram, Trailblazer. Euh, on sait que cette compagnie-là change la variété à tous les cycles de production. Quand c'est inscrit, mélangé pour leur variété. Euh, Exo, euh, on a appelé pour. Euh, Exo, c'était quoi donc C'est quoi nos compagnie qu'on a appelé? C'était-tu Exo Je pense que c'est Exo, puis eux autres ils nous ont dit que. C'est-tu le l'once à 125$ Je pense, oui, hein? Je pense que oui. Je pense que le 28 grammes de Exo. La variété, est-ce que c'est mélangé? Puis, il nous avait dit qu'il y avait la possibilité d'avoir deux, deux cannabis, hein? Dans... Euh... J'étais arrivé, là. Oui, variété mélangée dans euh, le produit OS 210. On avait appelé EXO. Euh... Puis, là, nous avait dit que c'était la possibilité de deux variétés. Il ne savait pas lesquelles. C'était vraiment, mais vraiment pas clair, hein? Euh pour ce qui était de l'arôme, de la variété exacte, pas de l'arôme, de la variété exacte du produit OS 210. Mais on n'a pas appelé Canopy. <rire> Puis à l'heure, ce qu'il est présentement, là, je ne peux pas appeler Canopy pour savoir euh, si on peut deviner la vraie variété du TWD. Balance. Parce que certaines sont prêtes à nous le dire, ils cherchent dans l'ordinateur avec le numéro de l'eau, comme a fait Organigram, Trailblazer. Et par contre, Exo, là, c'était vraiment... Euh, la petite fille, elle lisait l'ordinateur, euh, c'était deux lignes, puis c'était pas très très détaillé, peut-être c'était secret. C'était pas clair, c'était pas clair. Si c'est si secret que ça, juste de dire, euh, monsieur, c'est euh, privé. On n'avait pas ce genre de réponse-là, c'était un peu vague, euh... c'était pas clair. Pour que la vidéo soit plus complète, il faudrait vraiment appeler euh, Canopy ou TWD. Je pense que c'est Tweet qu'on appelle, c'est pas Tweet TWD. Et puis s'informer, savoir est-ce que la variété va changer. Est-ce que dans trois mois, sur les tablettes, ça va être la même chose qui est à l'intérieur ou ça peut être différent. Euh, Canopy nous envoie des variétés euh, à chaque mois. Est-ce que c'est une variété qui serait déjà à la SQDC, comme le Pénélope? Euh, le Pénélope, c'est une variété de Canopy qui a du CBD. Euh, là, je vais chercher... Là, je ne sais plus ce que je vais chercher. Alright, on allume ça. Mais comme je vous dis, c'est un petit peu une vidéo incomplète. Parce qu'il faudrait vraiment savoir. Est-ce qu'on peut le savoir ce qu'il y a à l'intérieur? Avec le lot de série sur le, le contenant. Peut-être si on appellerait la compagnie. Merci à Jean. Comme je vous ai dit, j'aime l'arôme. Pour ce qui en est de l'arôme, je vais vous la décrire. Mais ça peut changer. Ou peut-être que ça peut ne pas changer que ça va être la même. Mais c'est écrit Quand mélangé. Quand c'est mélangé, c'est que ça change. Puis le, le OS 210, ils en ont deux. Que ce soit une ou l'autre. D'après moi, le OS 210, pendant 6 mois, ça va être une variété. Puis 6 autres mois, ça va être la deuxième variété. Moi, c'est ça que je suis en train de décortiquer avec leurs deux variétés. Jusqu'à date, l'OS 210, tout le monde, on a fumé la même affaire. Pas super bon au goût, qualité euh, correcte. Euh, bien, bien, la qualité était bien. 9% de CBD, euh, j'avais déjà dit qu'à 8%, il fallait que ce soit minimum 8%. Euh, pour moi, pour euh, que ce soit un peu légèrement efficace. Euh, mais à 9%, là, je sais pas si c'était à cause que j'avais de, trop de problèmes d'anxiété, mais. Ça a été ordinaire comme efficacité. Là. Je sais pas si. C'était. Pourtant c'était pas des. C'était pas. Tu sais. C'était pas. Tu me suis? Tu un petit goût de sucré? Ça me penser au Durban Poison de tantôt. Est-ce que le Durban Poison serait du TWD Balance? Non, non, écoute, euh, il est bon en ce moment. Il faudrait savoir la date d'emballage euh, que Jean m'a envoyé. Euh, est-ce que c'est emballé au mois de septembre? Donc, est-ce que la batch du mois de décembre va être la même que le mois de septembre? Peut-être que ça va être la même variété, mais pas la même production. Donc, ça va être le même produit, finalement. C'est un peu embêtant de faire des vidéos avec les produits mélangés. Euh, on peut toujours voir la qualité. Ce que je n'ai pas fait, ce que je n'ai pas fait, euh, j'ai pas décrit la cocotte, mais pas du tout. Par contre, j'ai pris des photos. J'ai pris des photos, puis euh, c'était pas, pas pire. Je vais mettre la photo sur Widens Command. Allez voir ça. <rire> Donc, euh, vous, priez, vous allez pouvoir la décrire euh, vous-même. Aujourd'hui, en ce 2 décembre, l'action de Canopy est à 24$ et 10 sous. Et euh, à un moment donné, le 26 avril 2019, était pas à 24$ et 10 sous. Là, on est le 2 décembre. Le, 16 avri le 26 avril, était 67$. 14 Chute libre. Chute libre. Canopy, c'est la plus grosse compagnie, parce qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions en circulation. Je te donnerai un petit cours la prochaine fois. Mais si personne achète leur cannabis, man, ça va te faire faillite? Canopy, va te faire faillite? Non! Si personne achète leur maudit cannabis, le gros... Ils ne pourront pas payer leur, leur, leur, leur paiement à banque, le gros, là. Ils vont être obligés de vendre leur lumière leur équipement à Exo, à Aurora, à Afria. À c'est eux autres qui ont Broken Coast, c'est eux autres qui ont ce Soleil, Riff. Exo, ils vont sûrement s'en sortir avec leur petit cannabis à 20$. Aurora, ils ont Sandra Raphael. Ils ont aurora, eux autres-mêmes. Ils sont solides, tu sais. Canopy, man, ça va crasher, man. Crasher, tu dis c'est pas fini. Ça va être... C'est fils, Personne veut ça, man, Canopy. Hein, les goûts sont pas tous pareils. Il y en a qui aiment ça, man. Du Donegal. Il y en a qui aiment ça. Du Highline. Highland. Le Sunset. Un canapé, moi, je pense que ça va faire faillite. Ils vont vendre leur équipement à, à, à rabais. Ça va être un genre de nortel. Le nortel du cannabis. Ils vont juste à changer de variété. Non, c'est pas vrai, man. Les cocottes sont vides. Ça ne savent même pas comment faire pousser, c'ti pas drôle, hein? Avec tout cet argent-là... Dans les années futures, on va se dire... Canopy, ça valait des milliards! Puis ils n'ont pas été capables de faire quelque chose d'intelligent avec tout cet argent-là! <rire> C'est pas des jokes, hein? Ils ont pris du monde qui ont jamais fait pousser de cannabis de leur vie. Parce que ceux qui ont fait pousser du cannabis, y ben, a un casier judiciaire. Mais ceux qui ont sorti là, de prison, là, pourquoi ils ne s'engagent pas? T'sais, je veux dire, ceux qui, ceux qui sont dans la société, là, qui, ont, qui ont purgé leur peine, là, qui ont fait leur affaire, parce qu'ils ont fait pousser du cannabis, là c'est légal. Hein, je peux-tu travailler? T'sais? Moi, c'est n'est pas mon cas. Mais on peut-tu de la qualité, s'il vous plaît? On peut-tu de la qualité de cannabis? moi j'ai juste le fumé de cannabis là. Mais je, je, je veux que ça soit bon hey canopy man 24 dollars et 10 ça va tu descendre encore c'est à suivre alright les boys TWD euh, balance euh, pour une rare fois euh, m'a donné une donne de passage à la, au cannabis euh, le goût là, euh, c'est vraiment sucré, euh, c'est bien, c'est bien, l'efficacité, peut-être on va dire que c'est mieux qu'hier, sûr. mais euh, note de passage, note de passage, c'était euh, quand même pas si pire là, Six, 7 sur 10, 6.5, 6.5 sur 10. Overall... Ah ouais, c'est pas pire, c'est pas pire. C'est pas pire. On va dire qu'hier, il y aurait peut-être fallu j'en prenne... Euh, j'en fume un plus gros. All right, donc, euh, On va voir sur mon weed oui dans Pour voter, là, si tu veux que ce soit le plant la prochaine vidéo. Ou si tu veux que ce soit euh, un autre. C'était quoi donc? Le Monkey Glue? Le Billy Guy s'en vient aussi. Le Billy Guy s'en vient bientôt, dans quelques jours. Merci à tout le monde de me suivre. Continuez de donner des likes. Et puis on se revoit là. Très bientôt. Dans une, très, dans une prochaine vidéo.